Bonjour Chaque jour, au CHU de Rouen, tous les professionnels travaillent ensemble pour améliorer la qualité et la sécurité des soins dans la prise en charge des patients. L'amélioration de la qualité est une démarche qui fonctionne selon le principe d'une roue. Prévoir, faire, contrôler, puis évaluer pour ensuite réagir et corriger. Et ensuite, eh ben on recommence Lorsque ça coince, que ça dysfonctionne, il faut faire remonter le problème pour trouver une solution. Un événement indésirable est comme un caillou qui empêcherait de faire tourner la roue. Les analystes sont là pour étudier le problème et enlever ce caillou. Lorsque les experts visiteurs arrivent au CHU, pas de raison d'avoir peur. Ce sont des professionnels de santé comme vous. Alors restez cool, restez pro, pas la peine de réviser ou de se cacher. Si vous ne savez pas répondre à l'une de leurs questions, demandez simplement à un collègue autour de vous. Les experts sont là pour faire une photo de la roue à un instant T pour nous permettre de concevoir des plans d'amélioration sur les sujets prioritaires. À nous aider à pousser notre roue, en quelque sorte